À 18h, une patrouille de militaires qui se trouvait dans le cadre du plan vigipirate a été sauvagement agressée par un individu qui a porté des coups de couteau à la nuque de ce militaire. De ce fait, ça saignait abondamment, ça a été très spectaculaire. Il a été soigné dans le central RATP ou après... Les, les pompiers l'ont conduit à l'hôpital Percy du fait de sa fonction. Nous, on pense clairement que c'était dirigé contre sa fonction de militaire et à ce titre, nous nous heurtons contre ce genre de, de procédé. On en a marre que tous les dépositaires de l'autorité publique soient pris pour cible. Il s'est enfui. Euh, alors, sur le signalement, ça diverge un petit peu. Il y en a qui disent qu'il est grand, qu'il a un pull beige ou qui disent qu'il aurait eu une tunique blanche avec des baskets. Néanmoins, tout le haut, les pris sous surveillance, on arrivera à l'identifier.